Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu particulière. Oui, je sais qu'on entend ça de toutes les autres YouTubeuses, mais aujourd'hui je vous fais une vidéo spéciale parce que au moment où je vous poste cette vidéo, c'est mon anniversaire. Donc, Happy Birthday to Me! Et je me suis dit pour cette occasion que j'allais ouvrir vos cadeaux, vous montrer un petit peu toutes les belles choses que j'ai reçues de cette première année sur YouTube parce que entre les meet-up et les envois postaux, j'ai reçu vraiment plein de belles choses. C'est aussi l'occasion pour moi de vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour tout ce que vous avez pu m'offrir parce que franchement, vous êtes des malades. <rire> Bon, trêve de blabla, je vais commencer par un cadeau qui m'a été envoyé par la poste. C'est le seul cadeau que j'ai pas encore ouvert car je suis un petit peu curieuse, un petit peu beaucoup, et les autres, j'aurais pas supporté d'attendre aussi longtemps. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Et autre petite chose, si vous voulez aller voir les tout premiers cadeaux, mais vraiment les tout, tout premiers que j'ai reçus de la Pixie Army, je vous invite à aller voir mon haul que je vous mets dans le petit i. Comme ça, vous verrez un petit peu d'autres cadeaux que j'ai reçus de la team. Donc j'ai reçu un colis, si vous jamais vous. Et si je fais tout tomber ça marche pas. Donc, je vais vous parler du colis de Laura qui est Flo Laura Lee Sur les commentaires, je pense que vous l'avez déjà vu. Et son premier cadeau qui était déballé, hein, c'est euh, les bonbons des schtroumpfs, Il faut savoir que je mange très peu de bonbons. Je suis hyper difficile en termes de nourriture et les schtroumpfs non piquants, tout ça, c'est mes bonbons préférés. Donc du coup, ça prouve qu'elle me connaît vraiment, vraiment bien. Et donc j'étais toute contente, voilà, de retrouver mes bonbons préférés. Avec ça, il y avait un tote bag super mignon avec des chats dessus. Petite dédicace à clochette, je pense. Et il y avait deux colis et je dois vous avouer que si j'ai réussi à patienter avant de les ouvrir, c'est parce que j'ai ma petite idée de ce qu'il y a à l'intérieur puisqu'on en avait parlé le 12 avril quand on s'est rencontrés. J'ouvre en premier celui-ci. Donc voilà, le premier cadeau c'était un B-Max sur lequel j'avais flashé euh, qu'elle portait sur son sac et je trouvais trop mignon puisque j'adore les nouveaux héros, c'est un de mes films Disney préférés. Et alors si le deuxième cadeau, ça c'est bien ce que je pense logiquement, c'est censé être une paire de chaussettes qui vient de chez Primark. Oui <rire> Donc, on a les aliens Rex et euh, Woody et Buzz que je trouve trop trop trop mignon qui iront extrêmement bien avec certaines de mes tenues Toy Story, je pense. Pour tout vous dire, Laura m'avait déjà gâtée puisque le 12 avril on s'était vu et elle m'avait offert, si vous avez vu le vlog, vous devez savoir de quoi il s'agit euh, ce collier Oana Mint Family que je trouve extrêmement important et extrêmement touchant puisque bah, pour moi la Pixie Army c'est vraiment une, une famille. Et avec ça, et ça je vous l'avais pas montré par contre. Elle m'a offert aussi ce pin sur lequel j'avais complètement flashé et que je lui ai dit qu'elle qu était complètement dingue parce que j'en avais marre qu'elle arrête pas de m'acheter des cadeaux. <rire> Donc, c'est un pins de Mary Poppins, Practically Perfect in Every Way, que j'avais jamais vu et qui ira à merveille sur mes bounds de Mary Poppins. Et c'est pas fini, non, non, non. Le 12 avril aussi, j'avais reçu ce, cette petite carte d'Emma Swan que vous pouvez voir là aussi. Euh, dans le vlog mais que je vous montre en plus près avec une petite fée-clochette et une petite carte qui a vraiment été faite par ses soins et que je trouve... Absolument trop chou. Enfin, cette rencontre, euh, elle m'avait trop touchée. Elle était adorable. Donc, euh, Emma Swan, je sais que tu passeras par là. Donc, je te fais encore plein de gros bisous. Et je vais aussi vous montrer les dessins de Marie-Anaïs, que vous connaissez forcément. C'est ma modératrice. Elle vous répond très souvent en commentaire quand moi je mets un petit peu de temps à le faire. C'est la première à m'avoir offert un dessin, puisqu'elle m'avait fait un dessin pour le Cap des Milles. Et après ça, au mois de décembre, quand je vous faisais une vidéo par jour, elle m'a aussi envoyé un dessin par jour. Elle m'a fait un dessin tous les Cap des Milles. Elle m'a envoyé ça très récemment dans un donc ça m'a fait tout bizarre de pouvoir les revoir comme ça. Ça c'est le dessin d'Émile. Ça c'est un dessin avec toute la Pixie Army. Enfin en tout cas les membres les plus actifs à l'époque de la chaîne, il y avait ce dessin-ci aussi que je trouve hyper bien fait sur les Pokémon Disney et le cap des 4000 qui est accroché sur mon bureau, donc je vous montrerai ça là aussi Je vais pas tout vous montrer ici parce que c'est hyper personnel mais très clairement Marianaïs c'est un membre de la Pixie Army que j'affectionne énormément et ça continue avec d'autres dessins que j'ai reçus de la Pixie Army donc franchement on a une communauté pleine de talents avec notamment ces dessins de Celia que je trouve absolument merveilleux, franchement, celui de là-haut et celui de ces Clochette. On sent vraiment qu'elle y a apporté un soin particulier et je pense que je vais là aussi les accrocher dans mon bureau parce que je les trouve vraiment super beaux. Il y a aussi ces deux jolis dessins de Mia qui me connaît bien là aussi puisqu'elle m'a fait belle effet clochette. J'oublie pas également Romane qui m'a fait une sorte de clochette en forme chibi que je trouve trop trop chou. Le dessin de Charline venu de Belgique M'avait offert ce petit dessin absolument trop mignon avec plein de personnages que j'adore. Il y a la très talentueuse Adelaine Adelaine qui est une, une illustratrice et qui m'a fait des dessins magnifiques donc elle m'a fait déjà ce petit tableau et euh, ses tirages. Alors qu'elle n'a pas fait spécialement pour moi puisque c'est des tirages qu'elle commercialise vu que c'est son métier. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est qu'en barre d'infos, je vais aller lui mettre tous les liens de ses e-shops pour que vous puissiez vous fournir si jamais. Ça vous plaît, comme vous pouvez le voir, j'ai toutes les princesses et elle est hyper talentueuse, hyper douée, les dessins sont de très très belle qualité. Enfin, je vous les recommande à fond, quoi. N'hésitez pas à aller lui commander des illustrations parce que son travail... J'ai aussi reçu de la part de Sisu Whis cette petite fée clochette, si vous avez un petit peu suivi, euh, elle m'avait également offert un collier là-haut et un porte-clés de Judy Ops. et elle a offert aussi des cadeaux à Saradot, comme elle me les a envoyés à moi pour que je suis transmette, elle m'a offert ça aussi dedans, donc il euh, faut qu'elle arrête de me gâter elle aussi hein. Allison est arrivée avec un énorme sac <rire> rempli de cadeaux que je vais vous montrer et... Pff, Enfin voilà quoi vous allez comprendre de quoi je parle. Donc, dans ce sac, il y avait un tout petit Mickey, absolument trop trop chou. Alors, je suis pas trop peluche pour être honnête, mais ça me fait toujours plaisir d'en avoir. Voilà, et puis c'est Mickey, pas mini, hein, sinon je l'aurais forcément brûlé. Il y avait également ces deux mugs-ci, donc Anna et Elsa, qui font très Disney Store japonais, donc je les trouve très jolies. Vous allez voir, la Pixie Army a refait mon stock de mugs. Il y a également ce petit mug que j'ai pas encore ouvert d'ailleurs, qui est un mini-mug de la petite sirène. Si je dis pas de bêtises, il y en a dans les magasins Zing, notamment, j'en ai vu. Regardez-moi comme elle est trop mignonne. The seaweed is always greener in somebody else's lake. L'algue est toujours plus verte <rire> dans le lac de quelqu'un d'autre. Mais elle est toute chou. En plus, j'en ai pas de cette taille-là. Et Allison m'a également offert Maléfique et Alice de Timberton qui sont assez jolies, je dois dire. Après, comme vous le savez sûrement, là, là encore, les pops, c'est pas trop mon délire non plus. Mais euh, à force de regarder les vidéos de certaines youtubeuses copines, je commence à m'y faire un petit peu et on apprécie certaines. Et celles-ci font partie de celles que je trouve très mignonnes. Je continue à avec le porte clé que m'a offert Lucie, qui était la gagnante de la chaussure Aurore, et j'étais hyper touchée de la voir venir jusqu'au Disney Village pour moi, puisqu'elle n'est pas du coin. Et là, on passe à la partie Milou et Saradot ont craqué leur slip Si vous avez vu un petit peu au Disney Village, j'ai montré une partie des cadeaux que j'avais eu dans le vlog dès un an, mais j'ai fait volontairement exprès de couper un maximum possible parce que je voulais vraiment prendre le temps de bien vous présenter ça dans cette vidéo et de vous laisser un petit peu la surprise, sinon je voyais pas trop trop l'intérêt. Je vais commencer par Milou. Ce mug-ci, qui est un mug de clochette brito qui est assez original j'aime beaucoup avec l'aile qui remonte comme ça et qui est signée à l'intérieur donc c'est très coloré c'est vraiment un style particulier je pense que soit vous aimez soit vous n'aimez pas très clairement et on a également cette lithographie que je vais me faire un grand plaisir d'exposer chez moi <rire> maintenant que j'ai fait cette vidéo je vais enfin pouvoir ranger ces belles choses et les exposer etc je continue avec les achats que Saradot m'a fait et elle a complètement craqué son slip elle aussi hein. elle m'a offert tout d'abord euh, cet item qui est un objet de collection qui est réservé au cast member je vous avoue que j'ai pas encore pris le temps de le regarder mais rien que là comme ça en le feuilletant, enfin je vois que c'est vraiment quelque chose de qualité et que je vais pouvoir vraiment mettre dans ma collection. Elle m'a offert également le carnet de vacances pour adultes de Disney qui était un objet que je voulais absolument et que j'avais mis sur ma wishlist et que j'avais prévu de m'acheter. Elle a été très forte là-dessus. C'est une édition 2017 donc peut-être qu'on en aura d'autres dans les prochaines années en fonction de comment ça fonctionne. Et j'ai un petit peu feuilleté, regardé. Il y a des questions en rapport avec les Disney, des questions en rapport avec de la culture générale, genre la, le P et l'air et si vous avez fini l'école depuis assez longtemps comme moi je pense que, je pense que ça peut être rigolo, c'est assez divertissant En nom Disney, la Dot m'a aussi offert ce collier qui rappelle fait Clochette et là on est totalement dans mon style donc c'est pas du Disney c'est sûr, pour Mon Amour des Chats c'était clairement l'objet parfait à m'offrir et j'ai vraiment hâte de le porter. Elle m'a également offert la Fun Cop Up de Sébastien Sébastien que j'aime beaucoup avec son accent et tout, enfin c'est mon personnage préféré, la petite sirène avec Vanessa. Mais bon, je pense pas que Vanessa puisse trouver des items dessus. Je suis très mauvaise langue puisque j'en ai un ici puisque c'est la figurine Disney Store de l'année dernière. Voilà, parenthèse dont tout le monde se fout foutor. Et donc dans cette collection vous avez Sébastien et Polochon. Mais je suis contente qu'elle m'ait pas pris Polochon parce que pour le coup il me plaît vraiment pas, il est tout carré, il est. Et enfin elle m'a offert deux objets à mon effigie. Donc on a ce mug Pixie tubeuse avec du coup mon logo. Et surtout et je suis amoureuse le tote bag avec pixie tubeuse dessus hein. J'ai également eu ce très joli dessin de Coralie avec plein de, plein de personnages que j'aime et qui prouvent qu'elle me connaît aussi très très bien. et Mes deux dernières réceptions en date au moment où je tourne cette vidéo, c'est d'abord le courrier de Sarah qui m'a envoyé une carte de Disneyland Paris que je trouve super chou et avec ça il y avait des petits stickers Totoro parce que j'aime beaucoup Totoro et un petit dessin là encore qui prouve que vous me connaissez bien là-haut fait clochette Mickey, euh, c'est tout moi hein. le tout dernier cadeau que j'ai reçu et c'est vraiment la dernière réception que j'attendais pour vous faire cette vidéo c'est les cadeaux de Nukasi alias Steven, pour la petite histoire je suis super contente d'avoir quelque chose de sa part parce que c'est un abonné avec qui j'ai passé toute la journée, <rire> c'est l'un des premiers à m'avoir reconnu et on avait passé vraiment un très très bon moment ensemble et il m'a offert euh, Tic et Tac, donc ils sont deux porte-clés vendus à Disneyland Paris pour ma petite passion écureuil, ça me fait penser un petit peu à lui et moi donc j'adore et ça va rejoindre là aussi mon trousseau de porte-clés. Ça y est, j'en ai fini avec toutes les réceptions euh, de cette première année sur ma chaîne, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas comme toujours, le petit pouce en l'air ça me permet de savoir si je continue ou pas ce genre de vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime Bisous bisous bisous Je vais voir si je suis bien cadrée, aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe Aïe non, aïe oh. non, je me suis cogné le coude contre le contre la bibliothèque. Oui donc tout va bien. Non j'ai mal.